non hey tu boss eh hey boss ça va oh oh oh oh. bouge à la maison. tu n'as rien c'est toi qui veux t'afficher tu pour mon frère, c'est pour moi boss ouais. mon es mon boss ah. tu la moto tu vas me déposer quoi ah, c'est toi boss le grand frère de la maison non. Moi, et tu m'appelles toujours boss c est c est pas toi debout là j'appelle boss mais c'est ça là! C'est toi qui as, ouais, donne-moi des, c'est toi qui Il Mais c'est la cigarette là, toujours! Ah. Il faut prendre la moto, tu vas mettre toi, à l'amener quelque part! Eh gosse! Oui. Tu vas prendre va, la cigarette! On va où? Amène, manque-toi, chérie! Tu vas aussi à manger? Amène, amène, amène! Si c'est manger là, moi je vais manger, un gosse! J'ai peur! Tu vas te tuer là, tu vas! Gosse! Gosse! Non, parce que la cigarette, je vais oublier! Ah, tu peux pas te gêner! Ça va? Et ta maman? Ouais. Oui. Oui, je sais parce que j'avais voyagé, j'avais voyagé. Oui, comme d'habitude, tu mets beaucoup de piment. Non, c'est emporté, je veux. Tu mets beaucoup de piment, hein? Ah <cuteurs> oh si moi j'étais comme toi, est-ce que mm -hmm. moi j'aurais l'argent pour, pour payer à manger comme ça mm -hmm. Hein, Timeni? Tu aurais ça à la mesure de cette cigarette Chaque fois. Mais au fond, tu me mets beaucoup de piment. Non. Oui, non? Mm -hmm. c'est parce que j'avais voyagé talle, hein? ouais ouais ouais c'est parce que j'avais voyagé mais je suis trop contente, ouais quoi? ouais il ah, y a longtemps ouais c'est vrai, vrai et où oui. maintenant en, en fait ouais je suis à près maintenant ah, oh. là tu comme la ah, non non non ça arrête ça, arrête, ça, arrête, ça <rire> bah, nous en fait euh plus de l'autre côté, de, de Calabi, on a des ah bon. on est maintenant, mais on des... voilà. Vous êtes à voilà. -tout. Oui, tout à fait. Toutes, après, là, tu vas, tu vas ça la ah, Ok, oui, ah, ça, veut dire tu vas ah, oui, t es t es as ça, c'est gentil. Tu toi, ça va échanger, quoi, merci beaucoup. Merci. Merci. Hum. Wow. Bon. Bon. Okay. Et, et, tu as mis, bon OK, tu as mis, tu as payé déjà pour les deux là, tu as dit Oui oui, j'ai payé pour eux, c'est ton un problème. Non, j'ai entendu, tu as dit à la dame de mettre ça sur ton addition. Mais c'est ton problème ça oui. Allons-y. Bonjour va bon. bon, hein. On a de la au camarade que moi tu on le dit. On ta suave papa. de Pourquoi tu penses pas ce voix là Je maîtrise la voie non eh, boss. Eh, je... il y a les pavés là-bas que tu dois voir eh, non, non Boss, je n'ai pas porté casse. S'il y a les policiers, ils vont nous arrêter. Je maîtrise. Eh, C'est ma, ma zone, non Boss, faut te calmer là. C'est moi non. qui t'ai pris, non Boss, celle-ci, je vais. Bon, boss